Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un de mes investissements immobiliers. Il s'agit d'une maison que j'ai achetée et puis bah, on va aller y faire un petit tour. Je vais vous montrer la maison et puis on va parler des chiffres, etc. Je vais tout vous expliquer. Vous êtes prêts C'est parti Si tu n'as pas encore fait, dépêche-toi de cliquer le lien ici en dessous pour télécharger ton guide des meilleures techniques frugalistes. Ça va te permettre d'arriver à économiser des milliers d'euros. N'hésite pas à me mettre un pouce si tu aimes la vidéo, parce que ça permet aussi à essayer de faire en sorte qu'elle soit plus visible sur YouTube. Et n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. J'essaye de faire connaître cette chaîne. Tu sais que je suis tout seul à le faire et puis bah je produis tout avec mes petits moyens sans financement particulier. Donc si on est nombreux, eh ben, ça m'aidera à essayer de promouvoir un minimum ce que je fais. Et si tu aimes, eh ben, il faut t'abonner, il faut cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Il s'agit d'une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps avant le confinement. Alors je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. En fait, j'ai mon meilleur ami, euh, il y a quelques années, maintenant ça va faire 3 ans, 4 ans je crois, euh, il avait dû déménager parce que son lieu de travail était assez éloigné, je lui avais conseillé de se rapprocher de son lieu de travail et de louer la maison qu'il possédait, et lui-même d'être locataire de manière à pouvoir transformer sa résidence principale en investissement locatif. Et puis ben, il a loué une petite maison, pas très chère, à côté d'une ville qui s'appelle Saint-Quentin dans l'Aisne. Et il en était vraiment très content euh, petite maison de quartier dans une résidence mais en même temps euh, tout ça dans un dans un village quoi et juste à côté euh, juste en périphérie de la ville donc avec les accès autoroutiers euh, à proximité immédiate et puis euh, il s'avérait que cette maison en fait c'était un. Euh, un bien en fin de défiscalisation, je vous en ai déjà parlé, mais euh, les biens en bien en de défisc c'est toujours très intéressant et il peut y avoir des belles opportunités euh, à faire. Donc, euh, je lui avais dit, écoute, moi je trouve que c'est pas mal, donc euh, si jamais tu vois une des maisons dans ton quartier euh, qui est à vendre, n'hésite pas à me le dire, ça pourrait m'intéresser. Et puis, ben, voilà Quelques temps plus tard, il m'a appelé pour me prévenir que la maison de son voisin était mise en vente. Donc j'avais essayé de contacter euh, une agence qui s'en occupait. J'avais fait euh, une visite, j'ai fait une proposition et j'ai jamais eu de nouvelles. Jamais, jamais, jamais, jamais une nouvelle. Donc bon, c'était quand même assez euh, ennuyeux. Et bah, du coup, euh, j'ai pas pu. Euh acheter cette maison qui plus tard a été achetée par quelqu'un d'autre sans même que j'en sois informé super Donc vous voyez des fois les agences ils vous tiennent même pas au courant et vous disent pas tout c'est pas toujours très cool bref quelques temps plus tard mon meilleur ami me rappelle et il me dit jérémy mon propriétaire vend la maison euh, alors là j'ai dit ah tu m'intéresses allons voir allons creuser j'ai fait euh, immédiatement une proposition euh, un tout petit peu trop agressive hein, mais c'est comme ça qu'on fait les négo hein. on fait toujours une proposition très basse et puis finalement euh, on trouve un, un compromis euh, au milieu et puis euh, tout le monde est content donc ça s'est joué comme ça et puis bah, finalement j'ai pu acquérir la maison euh, pour pas très cher quoi. en fait il s'agissait euh, d'une fin de défiscalisation donc j'en ai déjà parlé vous savez il y a ces programmes euh, Pinel, de Derobien, etc. qui servent à faire euh, de, de l'achat euh, avec euh, des aides d'État à condition que vous louiez pendant 10 ou 10 certaines personnes avec des revenus plafonnés et tout ça dans certaines zones, etc. Sauf qu'au bout de 10 ans, 12 ans, quand le dispositif prend fin, ben, les propriétaires ne peuvent plus défiscaliser. Et bien souvent, ils ont encore une dette sur le bien et donc ce qu'ils cherchent à faire la plupart du temps, c'est à s'en séparer et, et, euh, et à s'en défaire pour euh, au moins solder euh, le crédit qu'il leur reste à payer. Et ça, c'est très intéressant parce que dans ces types de situations-là, vous pouvez faire euh, des belles affaires c'est ce qui s'est passé euh, en plus moi j'aime bien ce type de bien parce que euh, on est sur des logements qui ont une dizaine d'années donc euh, en gros il va pas y avoir vraiment d'énormes de, de, travaux euh, à faire d'énormes rénovations et on est dans quelque chose qui a l'air encore euh, tout à fait euh, neuf donc, la seule chose à faire éventuellement c'est de changer les cuisines mettre une cuisine équipée changer la douche évidemment repeindre en blanc rafraîchir un petit peu tout l'ensemble pour euh, bah, que ce soit euh, attractif quoi donc euh, voilà, on va voir ça ensemble. Et puis bah, ensuite, euh, je vous donnerai euh, tous les chiffres, euh, les montants des loyers, pour que vous puissiez euh, faire une idée par vous-même euh, de euh, cette affaire. Voilà. Donc c'est une maison euh, que j'ai payée 70 000 euros. C'est pas cher, avec euh, les frais de notaire... Euh, normalement bon c'est 11% mais on avait augmenté un tout petit peu parce que j'étais pas sûr éventuellement je voulais couvrir s'il y aurait des travaux ou des choses comme ça euh, mais y il avait, y avait vraiment rien quoi donc j'avais compté 79 79000 euros frais de notaire inclus ce qui fait plus que 11% et puis euh, le loyer est de 670 euros bon. euh, ce qui est un loyer tout à fait euh, honorable alors en charge annuelle j'ai payé cette année 716,81 euros. Bon, ce qui me fait un peu plus qu'un mois de loyer. Donc vous voyez, les rentabilités sont excellentes. Faites les calculs par vous-même. La banque a tout financé, j'ai pas mis un COPEC. Rentabilité nette, je suis à environ 10%. Voilà. Euh, c'est sans compter, je précise quand même, c'est sans compter la fiscalité. Qu'est-ce qu'il fait Alors nous rentrons dans la résidence. Vous voyez, il y a quelques voitures sur les côtés. Puis bah ben voilà, c'est des petites maisons mitoyennes, tout à fait mignonnes. simple, moderne. Hop. Et voici. Alors voilà, vous voyez, petite maison toute simple, toute mignonne. Euh, je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce qu'il y a quelqu'un qui habite dedans. Et je pense qu'il n'a pas envie d'être embêté à ce qu'on montre trop le dedans. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une chambre à l'étage, il y en a deux, il y en a trois chambres, ouais, trois chambres, plus une salle de bain, une petite cuisine, un garage et un salon qui est super sympa. Voilà. Et puis, bah, vous voyez ces maisons, elles sont toutes de la même manière ici. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce. Malheureusement, je suis désolé, mais j'ai pas pu te montrer l'intérieur de la maison parce que comme je te l'expliquais précédemment, il y a un locataire dedans et on essaye de préserver sa vie privée. C'est quelque chose qui est essentiel pour moi. N'hésite pas à cliquer la cloche ici et à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi d'aller télécharger ton exemplaire des techniques frugalistes. C'est gratuit, ça peut vraiment t'aider à gagner des milliers d'euros. C'est pas de la blague. Tu peux me trouver également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, je suis partout. Voilà, c'était Jérémy, je te dis à très bientôt, merci, salut, ciao